En 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Cette alliance avec l'Empire allemand pousse les Alliés à réagir et, en pleine guerre mondiale, le Britannique Sir Mike Sykes et le Français Georges Picot négocient un accord qui prévoit le démantèlement de l'Empire ottoman après la guerre et le partage du monde arabe entre les deux alliés. Cet accord sera entériné par le Traité de Sèvres en 1920. La SDN confie sous forme de mandat l'administration des provinces arabes de l'Empire ottoman. La France est chargée de la Syrie, et du Liban, qui sera créé en 1920, la Grande-Bretagne, elle, s'occupe de la Palestine, de l'Irak et de la Transjordanie. En Palestine, la politique anglaise bute sur la question juive, qu'elle a elle-même soulevée en 1917 avec la déclaration Balfour. Après avoir encouragé le sionisme, en favorisant l'installation de colons juifs, elle doit faire face à de violentes oppositions de la part des populations arabes, rendant ainsi illusoire tout projet d'état multiethnique. Désireux de préserver leurs relations privilégiées avec les populations arabes, les britanniques rejettent les revendications sionistes mais sont alors confrontés à l'action violente des juifs qui n'hésitent pas à recourir au terrorisme. Le 22 juillet 1946, l'Irgun, principale organisation terroriste juive, est ainsi exploser l'hôtel King David de Jérusalem, faisant 110 morts. C'est parce qu'ils ne peuvent contenir cette violence que les britanniques décident de confier la question palestinienne à l'ONU en 1947. Le plan de partage de la Palestine proposé par l'ONU en 1947 prévoit la constitution de deux états partageant le même territoire dont les frontières étaient profondément imbriquées. Malgré le refus des états arabes de reconnaître ce plan, l'état juif d'Israël est proclamé l'année suivante par David Ben gourion qui en devient le premier ministre. Cela va durablement déstabiliser la région qui s'embrase à quatre reprises lors des guerres israélo-arabes. La première guerre israélo-arabe, de 1948 à 1949, éclate dans les mois qui suivent la proclamation de Ben Gurion. Les pays arabes, voisins, attaquent l'état juif mais sont repoussés par l'armée israélienne Tsaal. Victorieux, les israéliens étendent leur territoire et annexent Jérusalem-Est dont le statut international est supprimé. Les restes de territoires palestiniens non occupés sont annexés par l'Égypte qui récupère la bande de Gaza et la Jordanie, qui récupère Jérusalem Est ainsi que la Cisjordanie. On assiste également au déplacement de 750 000 Arabes palestiniens qui quittent leurs terres et s'entassent dans des camps surpeuplés en Jordanie et au Liban. En 1956, le chef d'État égyptien Nasser décide de nationaliser le canal de Suez et de bloquer tous les navires à destination d'Israël. En accord avec la France et le Royaume-Uni, Israël intervient militairement. Le Sinaï est pris tandis qu'une flotte franco-anglaise investit le canal. Mais l'opération est condamnée par l'URSS et les États-Unis, ce qui oblige les Européens à se retirer. Israël évacue le Sinaï qui est alors démilitarisé. La guerre des 6 jours de 1967 est déclenchée par Israël en réaction au mouvement des troupes de l'Égypte et à la suite du blocus du détroit de Tyran aux navires israéliens par l'Égypte. Très vite, l'armée israélienne domine l'Égypte rejointe par la Jordanie et la Syrie. Et, en moins d'une semaine, l'État hébreu triple son emprise territoriale. L'Égypte perd la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie est amputée du plateau du Golan et la Jordanie perd la Cisjordanie ainsi que Jérusalem Est. En 1973, le jour de la fête juive de Yom Kippur, l'Égypte et la Syrie attaquent par surprise Israël pour récupérer leur territoire. Après des combats acharnés, Tsaal parvient à repousser les armées arabes. Ce quatrième conflit possède une dimension internationale. Il devient un enjeu de la guerre froide entre Israël, soutenu par les États-Unis, et les pays arabes armés par le bloc soviétique. Il provoque aussi le choc pétrolier de 1973 décidé par les pays arabes de l'OPEP. Sous l'égide des États-Unis, l'Égypte et Israël signent une paix séparée en 1978 à Camp David. La Jordanie fait de même en 1994, tandis que la Syrie refuse toute normalisation avec Israël. Un an après les accords de Camp David, le président égyptien Anwar al-Sadat est assassiné par des extrémistes musulmans, ce qui fragilise le processus de paix. À partir des années 1970, émerge un sentiment national palestinien. De conflits qui opposaient jusque-là Israël à ses voisins arabes, on passe alors à un affrontement israélo-palestinien. Une résistance armée s'organise autour de groupes paramilitaires qui recrutent dans les camps de réfugiés. Ces groupes se structurent sous l'égide de l'OLP de Yasser Arafat qui refuse de reconnaître Israël et qui prône le retour en Palestine par la lutte armée. Aux incursions des combattants palestiniens, les fayadines, se succèdent les représailles de Tsaal dans les territoires des états arabes voisins. Le conflit est exporté par les actions terroristes des groupes pro-palestiniens qui n'hésitent pas à détourner des vols internationaux et qui exécutent les athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Le Mossad réagit de son côté par une multiplication des assassinats politiques. Le renforcement militaire de l'OLP et sa stratégie fragilisent les pays d'accueil des réfugiés en les exposant aux représailles israéliennes. Ainsi, en septembre 1970, le roi Hussein de Jordanie déclenche des opérations militaires contre les fayadines de l'OLP pour restaurer l'autorité de la monarchie dans le pays à la suite de plusieurs tentatives palestiniennes pour le renverser. La violence des combats fit plusieurs milliers de morts de part et d'autre, en majorité des civils palestiniens. En juillet 71, Arafat et ses combattants sont expulsés de Jordanie et trouvent refuge au Liban sous la protection syrienne, ce qui va fragiliser un peu plus ce pays. En effet, dans cet état, diverses communautés religieuses voisines sans trop dehors jusque-là. L'arrivée massive des réfugiés palestiniens, après septembre noir va totalement déstabiliser le pays. L'OLP forme un véritable état dans l'état et la faible armée libanaise ne peut empêcher une large partie du territoire national de passer sous contrôle des milices palestiniennes. A partir de 1975, les fayadines et leurs alliés libanais se heurtent aux milices chrétiennes des phalanges libanaises. Les combats dégénèrent rapidement et embrasent le pays. Beyrouth est ainsi dévastée. Le conflit prend une dimension internationale lorsque les armées syriennes puis israéliennes interviennent au Liban. En 1982, l'armée israélienne envahit le sud du pays jusqu'à Beyrouth Ouest où elle fait sa jonction avec les phalangistes et chasse les combattants palestiniens sans pouvoir autant capturer Yasser Arafat. Au bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, s'ajoute le massacre d'un millier de civils palestiniens réfugiés dans les camps de Sabra et Shatila, ce qui provoque une émotion considérable et va affaiblir le gouvernement israélien sur la scène internationale. Tsa'al se retire de Beyrouth l'année suivante, mais conserve le sud-Liban jusqu'en janvier 1985. La percée des milieux islamistes structurés autour du Hamas est à l'origine de la première intifada, appelée également la révolte des pierres. Ce soulèvement des Palestiniens dans les territoires occupés prend la forme de manifestations, d'actes de désobéissance civile, de jets de pierre et de cocktails Molotov. Le 15 septembre 1988, l'OLP proclame la création d'un État palestinien selon le plan de partage de 1947. Jusqu'en 1993, les territoires occupés sont le théâtre de très violentes émeutes entre civils palestiniens et forces de sécurité israéliennes qui mènent une répression vigoureuse dont le bilan officiel s'élève à plus de 1300 victimes palestiniennes. En septembre 1993, les négociations entreprises un an plus tôt entre les gouvernements travaillistes israéliens et l'OLP aboutissent aux accords d'Oslo, qui sont marqués symboliquement par la poignée de main entre Arafat et Rabin. L'État d'Israël est reconnu par l'OLP qui abandonne la lutte armée. En retour, les Israéliens acceptent la création d'une autorité palestinienne autonome en Cisjordanie et à Gaza qui est confié à la branche politique de l'OLP, le Fatah. Malgré les avancées sur le plan politique, les accords d'Oslo laissent en suspens trois questions essentielles. Premièrement, le droit au retour des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés. Ensuite, l'avenir des implantations juives, qui sont toujours contestées par les palestiniens. Enfin, le statut de Jérusalem qui n'est pas réglé. Les espoirs de paix se dissipent rapidement. L'assassinat de Rabin par un extrémiste israélien en novembre 1995 et, à partir de 1996, les conditions drastiques imposées à la population palestinienne des territoires occupés va permettre la montée de l'islamisme radical. De nouveaux groupes apparaissent. Les groupes djihadistes comme le Hamas perpétuent de sanglants attentats suicides à partir des années 2000 dans les villes israéliennes tandis que la visite du premier ministre Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées déclenche la seconde intifada. Pour se prémunir des attentats, le gouvernement israélien débute la construction d'une barrière de séparation, un mur long de 700 km, dont le tracé impose des conditions très défavorables aux palestiniens qui sont obligés de céder les meilleures terres et les sources d'approvisionnement en eau aux colonies israéliennes. Ce mur de sécurité limite efficacement les incursions terroristes mais modifie les actions des groupes armés palestiniens qui ont alors recours aux roquettes lancées depuis les territoires occupés. La seconde moitié des années 2000 voit se multiplier les crises. En 2006, le Hezbollah libanais, allié au Hamas palestinien, capture plusieurs soldats israéliens. En représailles, Tsahal bombarde massivement le Liban durant un mois mais ne parvient pas à progresser dans le sud-Liban face à la résistance acharnée du Hezbollah. La prise du pouvoir à Gaza par le Hamas en 2007 et les tensions qui en découlent entraînent de nouvelles expéditions punitives de Tsaal. Les années 2010 vont être marquées par une série d'affrontements et de violences opposant le Hamas et Israël dans le contexte du blocus de la bande de Gaza et des tirs de roquettes contre Israël. Le 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette décision semble rompre avec des décennies de politique étrangère américaine qui prônait jusque-là la constitution d'un État palestinien et la partition de Jérusalem avec Jérusalem Ouest comme capitale israélienne d'un côté et Jérusalem Est comme capitale palestinienne de l'autre. Cette déclaration est suivie de vives réactions dans les chancelleries du monde entier et d'une recrudescence des violences dans les territoires occupés. Le plan de paix américain de janvier 2020, parfois appelé le plan Trump, propose un effort international de 50 milliards de dollars pour permettre le développement et l'établissement définitif de l'État palestinien. Les Israéliens garderaient les colonies israéliennes de Cisjordanie et Jérusalem comme capitale. Mais le territoire palestinien resterait équivalent, en termes de superficie en tout cas, à celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza d'avant la guerre des Six Jours, par des ajouts de territoires dans le désert du Negev à des fins économiques et résidentielles. Ce plan a bien entendu été rejeté par l'autorité palestinienne et, aujourd'hui encore, rien n'est réglé.